Depuis la création des états généraux de l'Europe, la Confédération étudiante a toujours participé à, cet, à, cet, à ce rassemblement qui consiste à réunir la société civile européenne en France pour discuter, pour se rencontrer sur une journée mais aussi pour participer à de nombreux débats qui ont lieu aujourd'hui qui concerne l'avenir économique de l'Europe, qui concerne la formation professionnelle, qui concerne l'insertion professionnelle et les questions sociales sur l'Europe. Et pour nous, c'est un rendez-vous immanquable pour nous. Et chaque année, on essaie d'être là. On essaie aussi de faire en sorte que les étudiants s'intéressent de plus en plus à l'Europe. Parce que, comme vous le savez certainement, ici, si on regarde la population, la moyenne d'âge doit être 60 ans. Et pour nous, on pense qu'aujourd'hui, les jeunes doivent continuer à s'intéresser à l'Europe. Parce que l'Europe, c'est un espace commun. Des, des, des c'est un champ des, des possibles, et nous nous pensons qu'aujourd'hui il faut partager ces, ce champ des possibles avec les étudiants, c'est pourquoi on est là essentiellement. Déjà, concrètement, un syndicat étudiant comme la Confédération étudiante, son rôle c'est déjà d'informer les étudiants sur qu'est-ce que c'est l'Europe pour, mmh. qu -ce pour un étudiant. Et qu'est-ce que c'est l'Europe pour un étudiant C'est 1. La formation, de La recherche et l'innovation mais aussi les pôles de compétitivité et les presses. Et aujourd'hui, ces questions-là ne sont pas forcément connues par les, les étudiants. Les étudiants ne savent pas quel est le rôle que l'Europe joue dans leur université, quel est le, le, le rôle que l'Europe joue dans les territoires et surtout dans le lien étudiant-monde professionnel dans les territoires. Et un syndicat comme la Confédération étudiante qui se préoccupe des questions et des démocraties et des, des, des justice sociale, mais aussi d'insertion professionnelle. professionnelles, ben, notre rôle c'est d'informer les étudiants sur quel est vraiment le rôle de l'Europe dans notre... Notre vie au quotidien en tant qu'étudiant, et ça, si on déjà on arrive à le faire, ça évitera quoi Ça évitera que à chaque fois qu'il y a un problème national, on essaie de transposer tout à l'Europe dans les universités, comme on voit souvent dans les, dans les mobilisations. Parce que souvent la diabolisation c'est l'Europe, c'est de dire que euh, ben, si on, on a des problèmes dans nos universités, c'est parce qu'il y a eu l'Europe, c'est parce qu'il y a eu la construction européenne, et, y compris la réforme LMD. Et déjà c'est de désamorcer ce genre de situation et pour nous, nous pensons que le rôle d'un syndicat étudiant, c'est d'abord d'informer euh, les étudiants sur quest ce que l'Europe de notre vie au quotidien, mais aussi qu'est-ce que, quelles sont les possibilités qui s'ouvrent à nous dans un espace. La difficulté, c'est que les acteurs européens sont assez loin des préoccupations des organisations étudiantes. C'est-à-dire qu'on est -à -dire, on a partagé entre différents acteurs. Le ministère de l'Enseignement supérieur, dont la question européenne est plus traitée avec les universités qu'avec les étudiants, c'est-à-dire concrètement, c'est des questions de transformation structurelle. Et euh, les, euh, le ministère des Affaires européennes, est très loin des préoccupations des universités et des étudiants et le parlement européen a encore plus loin. Donc aujourd'hui le seul partenariat qu'on peut louer c'est notamment avec les territoires c'est le cas en Alsace, c'est le cas en Lorraine et en Rhône-Alpes, mais c'est aussi le cas avec les territoires comme le Limousin ou le croix charente où on peut travailler sur les questions des questions de mobilité étudiante, mobilité hors Erasmus des étudiants qui sont des mobilités de stages, qui sont des mobilités d'année de césure dans certaines régions, qui sont des mobilités juste de formation pour les étudiants qui ne sont pas sous convention Erasmus. Donc nous pensons que avec les territoires, ça se, débloque, ça se débloque de plus en plus avec les interlocuteurs directs, c'est-à-dire le ministère des Affaires européennes et euh, le Parlement et, et les commissions européennes, mais aussi le ministère de l'enseignement supérieur. Sur, cette, euh, sur ce versant européen, on n'interdit pas beaucoup les étudiants et on, nous trouvons ça dommage parce qu'on pourrait peut-être euh, commencer à mieux connaître l'Europe dans les universités si les étudiants étaient mieux impliqués.